Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitech. Très heureux de vous retrouver pour une vidéo particulière. Vous le voyez, c'est une longue vidéo, mais je ne suis pas seul. Je suis accompagné de Janine. Janine, merci beaucoup d'être là. Oui, je t'en prie. Alors, c'est tout à fait particulier parce que Janine est démonstratrice pour Cook Expert, le fameux robot le vrai robot multifonction, tu m'as dit, le vrai robot multifonction Magimix, le vrai et le seul. Et Janine est une démonstratrice, mais tu as passé plus de 20 ans sur la route comme représentante pour Magimix. Donc, ce n'est pas que tu fais plein d'autres marques, tu fais Magimix et le Cook Expert en particulier. Bien entendu. Évidemment, le Cook Expert permet de tout faire. On va faire plein de recettes. D'où le fait qu'on a prévu ensemble plein de robots. Ce n'est pas pour avoir plein de robots chez vous, évidemment. C'est surtout pour vous montrer voilà tout ce qu'on peut faire avec un robot, on va faire plein de choses. Janine va vous, dé vous détailler tout ça. Je poserai évidemment beaucoup de questions à Janine, voir comment, les questions que vous vous posez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, c'est très important. On, vous fera un plaisir. on se fera un plaisir de vous répondre. Janine, explique-nous un peu, c'est quoi Magimix tout d'abord, et c'est quoi CookExpert oh, Tout d'abord, ben, merci Thomas de m'avoir invité pour pouvoir partager avec toi et avec ceux qui, qui nous, nous regarderont, rire. le plaisir de cuisiner, évidemment, avec le Cook Expert de Magimix. Comme on le disait, le Cook Expert est le robot chauffant vraiment, vraiment multifonction. multifonction. Et là, je vais vous présenter l'appareil et vous comprendrez pourquoi il est multifonction. Juste un tout petit résumé, excuse-moi Génie, un multifonction Rapidement, comme ça, les gens qui regardent la vidéo au départ, ils se disent, multifonction, il peut cuire vapeur, rissoler, couper, couper des légumes, chauffer, bain-marie, euh, préparer des desserts, monter des blancs en neige, faire la pâte à pain. C'est vraiment ça. Hein C'est vraiment ça. Voilà, Ce n'est pas évidemment. du tout un multifonction. Oui, il peut faire le céleri et les carottes. Non, non, non, il peut vraiment tout faire. Voilà. Tout faire. Pour cela, nous avons 12 programmes différents. Il y a trois familles de programmes qui chauffe et les autres euh, pour des préparations froides. Maintenant, Magimix, c'est une société euh, française. Si je Magimix me trompe pas. était effectivement une société française. Nous sommes euh, situés en Bourgogne, capitale de la gastronomie. Nous existons depuis plus de 40 ans et euh, sommes spécialisés dans tout ce qui est préparation culinaire. Alors je sais que c'est important à signaler, c'est que... Euh, ce robot-ci. Alors, de plus en plus, on entend parler des produits qui viennent de loin. C'est fabriqué à mont, mont si Mines, oui, en Donc, c'est une fabrication 100% française. C'est quand même important de s'y parce qu'on a quand même plein de produits qui sont fabriqués loin. Okay là, on a vraiment une traçabilité et un produit de qualité française, en tout cas européenne. Voilà, oui, c'est bien ça. Donc, pour vous expliquer brièvement ce que vous avez dans le package, je vais dire, donc du robot Cook Expert. Vous avez bien entendu la cuve en inox, qui est double paroi. L'avantage du double paroi, c'est que lorsque nous cuisinons, nous pouvons mettre les mains sur le côté. Elle est chaude, mais nous n'allons pas la brûler. Pas voilà, est ça. Et, voilà. Et ensuite, quand la préparation est prête, on peut la maintenir au chaud pendant deux heures. Ce qui est quand même pas mal non plus. Dans cette cuve en inox, vous avez ici, on ne peut pas l'appeler un couteau parce qu'il ne, ne coupe pas, oui, je peux mettre ma main, donc c'est un outil mélangeur. Il est sécurisé, excuse moi il est, il est, il est sécurisé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on, on, on enlève, on ouvre le couvercle, le couteau s'arrête hein voilà, ça, ça pas, de voilà, toute façon, hein, il y a la sécurité. Hein, je vous le montrerai durant les préparations que dès qu'on ouvre le couvercle, le robot s'arrête complètement. Tu as ouvert ceci, le bouchon, d'excellente qualité que tu faisais. Vous avez le Lux. bouchon. Nous avons également le couvercle en verre avec une vue panoramique. Et vous remarquerez que les cuves ici sont transparentes également. Pourquoi Parce que chez Magimix, on aime bien voir ce que l'on prépare. Oui, tout à fait. Donc, Et comme ça euh, peut devenir voilà. chaud ici, quand même, ils ont rajouté des petites Et poignées. Et vous avez des petites poignées en poignées silicone, donc, dessus. pour éviter euh, d'avoir trop chaud. Alors, qu'allons-nous préparer je n'ai pas encore terminé dans l'explication. Ah, bon deux bon, secondes. Fourni avec également le cuiseur vapeur que nous allons utiliser pour une des préparations oui. sur deux étages. Donc, par exemple, sur deux étages, on peut mettre les légumes d'un côté et le et le saumon au dessus, par exemple. Parfaitement. Ok. Ou le poulet et, voilà, ou Ou voilà. le poulet ou peu importe. Vous avez deux étages pour votre préparation. Ensuite, vous avez toujours à utiliser dans la cuve inox le batteur à blanc. Qui est tout simple à placer, il vient simplement se clipser sur l'outil mélangeur et on a deux petits boutons sur le côté pour le déclipser. Ça nous feront ça aussi, hein. vous montrer comment on peut nous faire des blancs en montrer également. c'est extrêmement facile à faire. Euh, voilà je pense que je n'ai rien oublié pour euh, la cuve en inox. On je vais la mettre ici derrière, derrière. voilà. Ensuite, vous avez des cuves transparentes voilà, qui, qui s'adaptent parfaitement. Cuves transparentes, Magimix a aussi le souci d'être le plus compact possible. Oui. Parce que nous savons que bon, un appareil comme celui-ci. Pour vraiment l'utiliser beaucoup, devrait être sur le plan de travail. Tout à fait. Mais pour ça, on ne devrait pas non plus envahir euh, tout l'espace. On, on rappelle les mots-clés de, de Magimix, ce qui fait l'identité. On est sur robustesse, simplicité, simplicité et, efficacité. et efficacité. Donc voilà, même là-dedans, efficacité, petite taille, compact, robustesse. Euh, C'est un robot qui fait bien ses 12 petits kilos facilement, donc... Il est petit, il reste sur le plan de travail, il est relativement stable, on le verra, mais donc le fait qu'il soit étroit permet aussi ce genre de choses, donc c'est vraiment dans la philosophie Magimix. Bien sûr, donc ici nous pouvons travailler sur trois cuves. Donc vous avez la grande cuve dans laquelle nous allons utiliser le couteau et nous pouvons également utiliser les disques quand on a une grande quantité. Vous midi. avez la mini cuve comme on appelle, dans laquelle nous allons utiliser les disques. Et vous avez la mini-cuve qui travaille avec son petit couteau indépendant pour de petites quantités. Là-dedans, vous pouvez préparer une petite, une, une petite, euh, un petit peu de persil, une petite tapenade, du guacamole pour une ou deux personnes. Donc c'est vraiment euh, un robot multifonction, même dans la quantité. Parce que vous faites du persil dans la grande cuve, il vous faut pratiquement 3 kg de persil. Donc voilà, des petites cuves servent. À cela. Voilà, nous avons également le couvercle avec deux possibilités d'ouverture. La grande ouverture, on va le montrer, on va couper un citron en entier et vous avez la petite. Bien entendu, toujours avec une sécurité. On ne sait pas Dès pas mettre que je retire le poussoir de, du couvercle, le robot s'arrête. Voilà. Donc toujours le côté sécurité. Je vous montre un petit détail que j'ai trouvé sympa à l'utilisation. C'est que c'est gradué ici. Donc vous savez mettre de l'eau. Donc voilà, vous savez mettre de l'eau. Il me faut 250 ml de bouillon. Vous n'avez pas besoin d'utiliser autre chose. Il est multifonction même dans les doses. Oui, <rire> c'est sûr. Enfin... Au niveau des disques fournis euh, standard, vous avez quatre disques deux pour râper en 2 mm ou 4 mm et deux pour émincer de nouveau en 2 mm ou en 4 mm Tout à fait. Sans oublier la balance. Nous avons opté pour livrer une balance séparément. C'est du verre. Euh, hein C'est du verre, oui. Du et rien ne nous empêche de placer notre cuve sur la balance que l'on peut tarer et de peser directement dans la cuve. Tarer une balance signifie, je vais quand même le montrer, voilà, vous allumez la balance. C'est important de montrer ceci aussi, je vais bien venir. Voilà, on va l'éclipser, voilà. Il est à zéro ici, il est mis en millilitres, donc je vais le corriger, je vais le... non il est en grammes ici, pardon, voilà. Vous mettez la cuve dessus, on voit que la cuve pèse 2 kg, 2 290 grammes en appuyant sur la tare, en fait, vous venez décompter, le poids du bol, donc un seul récipient pour farine, les œufs, etc, le sucre, donc on n'a plus besoin d'avoir 40 petits pots, non. un seul on fait tout et puis on mélange. On mélange. Voilà, c'est ça exactement ça. la tare automatique sur une balance, beaucoup d'entre vous le savent déjà, je suis d'accord, mais c'est bien de réexpliquer parce que c'est une simple fonction mais c'est vraiment très très facile, dès que vous l'utilisez c'est un vrai plaisir. Livré également avec deux spatules. L'une, celle-ci dédiée plutôt pour les cuves transparentes et celle-ci pour la cuve inox où vous avez la découpe de l'intérieur de la cuve pour vraiment pouvoir aller jusque dans le fond. Sans oublier le livre de recettes dans lequel vous avez 300 recettes. Ces recettes, vous avez de l'apéritif même jusqu'au dessert. Ces recettes, vous pouvez les rechercher soit par famille de plats que vous allez préparer, que ce soit de la viande, du poisson, un potage, mais également par ingrédients. J'ouvre mon frigo, qu'est-ce que j'ai Oh, j'ai des courgettes, Désolé, là, je des regarde courgettes, courgettes qu'est-ce que je peux préparer avec mes courgettes Donc c'est assez pratique également. Également, je vous invite, euh, nous vous invitons Janine et moi, à télécharger l'application Magimix. Oui, Ça c'est quelque chose que vous pouvez même faire avant d'acheter le robot alors, ça c'est important, c'est toi qui m'as conseillé ça, je trouve que c'est absolument génial. C'est important, c'est gratuit, vous êtes chez vous dans votre fauteuil, bien tranquille, vous pouvez consulter soit l'explication du robot voilà. ou soit avoir déjà une idée de recette. Sur l'application, ici dans le livre de recettes, nous avons 300 recettes. Sur l'application, nous en avons déjà bien plus que voilà. ça. Et puis ça évolue. C'est la ça raison évolue. pour laquelle, parce que nous demandons aux internautes, si vous avez une bonne recette, communiquez-la nous, et nous la mettons sur l'application. Maintenant, une chose très importante dont on n'a pas encore parlé, c'est que nous travaillons avec de l'induction. Alors Thomas va certainement vous expliquer mieux que moi ce qu'est l'induction. C'est un champ magnétique en fait, l'induction c'est extrêmement simple, un champ magnétique, un émetteur et un récepteur. L'avantage de l'induction c'est qu'elle est réactive pratiquement comme le gaz, c'est vraiment très très très très rapide, vous le mettez en chauffe, après une minute ou deux, le bol est déjà très très chaud, très très chaud. donc vous avez une réactivité et donc dès que vous coupez, l'induction se coupe automatiquement. C'est pratiquement indispensable à l'heure actuelle d'avoir ce système de cuisson induction dans votre robot. Ce qui est important aussi dans l'induction, c'est qu'on peut vraiment le régler, régler au degré près, euh, qui est important pour certaines préparations. Je prends l'exemple d'un sabayon où on demande 68 degrés, L'induction va me donner ses 68 degrés par rapport à des résistances où on ne peut régler que de 5 en 5 degrés. L'induction vous permet également de faire du bain-marie très facilement, sans forcément donc, pardon, faire fondre du chocolat qui peut remplacer le bain-marie très facilement car vous avez une température stable. C'est ça qui est très très important au niveau de l'induction. Voilà, alors qu'avons-nous au menu du jour C'est toi qui me dis, c'est toi qui as préparé tout cela. Nous allons faire une petite mayonnaise dans la mini-cuve. Nous allons râper et émincer dans la, la midi -cuve, cuve intermédiaire qu'on appelle midi-cuve. Et nous allons utiliser notre couteau dans la grande cuve pour préparer un tartare. Alors c'est important car le détail de la fabrication française, les couteaux de chez Magimix sont des couteaux également français. Donc ce sont des couteaux vraiment de qualité. Je peux vous certifier qu'ils coupent car quand j'ai préparé cette démonstration, je me suis personnellement coupé. Donc faites bien attention, mettez bien, comme Janine le fait dans sa protection, mais l'avantage, c'est que vous allez vraiment avoir un tartare Oui, parfaitement de coupé. De qualité. Donc les différentes recettes que nous allons présenter aujourd'hui vont être, comme tu as expliqué maintenant, mais en plus, nous allons préparer en plus, nous allons préparer dans le robot à ma droite le waterzoil qui est un plat euh, poulets, qui ouais, nous vient aussi. du nord, je vais dire, euh, au poulet. Euh, ici, quand j'ai terminé avec euh, mes cuves transparentes, je vais mettre la cuve en inoxydable pour préparer un potage. Et ici, à ma gauche, nous allons préparer... Un dessert qui est l'île flottante. Eh bien, si on partait pour une mayonnaise On démarre. Je peux te demander de me séparer le blanc C'est parti. du jaune. Donc, on a la vitesse, la température et le temps. On a le bouton OK quand on décide de rentrer dans ce programme-là. Si on veut en sortir, vous avez une petite flèche vers l'extérieur. Les boutons ici au centre, c'est pour chercher votre programme. Et alors vous avez le plus et le moins si vous voulez augmenter le temps euh, ou augmenter la température, changer la, la vitesse, etc. Donc marrant. ici je me trouve en principe, on va d'abord montrer pour hacher le persil, persil, que ce soit du persil ou d'autres herbes. Donc là aussi, tout simple, on a trois possibilités, vous avez trois touches, marche, arrêt et pulse. Donc ici, je vais y aller en marche et vous allez voir que mon persil est parfaitement haché. Voilà la touche arrêt. Je vais vous montrer ça. Ce que je vais vous montrer aussi, c'est le côté sécurité. Donc je tourne, j'enlève mon poussoir. Ah, et vous, immédiatement, vous on a vraiment un arrêté. Immédiatement. Donc euh, impossible d'y mettre sa main quand le robot est en marche. Raison pour laquelle aussi que l'on conseille toujours de bien verrouiller la cuve et seulement par après Venir de mettre introduire. le grand poussoir. Ça sent bon. <rire> ça sent bon, magnifique. Donc ça c'est pour le persil, simplement laver et bien essoré. Pas de problème. Dis-moi. Nous allons mettre le jaune d'œuf. Voici, je réintroduis la cuve dedans. Hein. On remet la cuve dedans. Voilà. Oups. Un petit peu de moutarde. Une bonne cuillère de moutarde. J'avais également préparé pendant les préparations de ce Cook Expert ici quelques questions. On avait déjà eu des questions sur mail parce qu'ils on on on, sont déjà publiés sur notre site, les Cook Experts. Et on avait une question, quelle est la capacité euh, de la cuve en inox et euh, de la cuve en inox principalement On sait mettre combien Alors de, la cuve en inox a une capacité totale, je vais dire, de 3,5 litres, mais une capacité effective d'utilisation de 2,5 litres. Vous verrez aussi que la cuve est graduée. Voilà. Donc on, on voit fait... vraiment jusqu'où on peut y aller au maximum. Donc on fait 2 litres et demi de soupe, effectivement. Effectivement, Pas de oui. problème, ok. On avait parlé évidemment de l'induction. Les plages de degrés vont de 30 à 140 degrés. On le verra par après. C'est extrêmement chaud en induction à 140 degrés. C'est vraiment une cuisson. C'est très très important à signaler. On continue la mayonnaise. Voilà. Voilà. Voilà. Donc là, on a mis le jaune d'œuf, on a mis de la moutarde, sel les poivres et un tout petit peu d'huile. Je laisse le temps que, déjà, le mélange se passe bien. Et ensuite, je vais rajouter par la goulotte un fin filet d'huile. Voilà, Merci. ma mayonnaise est déjà prise et là je vais ajouter l'huile en fonction de la quantité de mayonnaise que je désire. L'avantage quand vous faites une mayonnaise manuelle, ça c'est important à signaler, c'est d'avoir le même geste. Le même geste et donc comme le robot est très stable et de qualité, la mayonnaise prend très vite. Hein. C'est ça aussi l'avantage. Voilà, il est inutile que je remplisse le pot et je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Maintenant, vous avez probablement remarqué ici, euh, quand j'utilise le robot, apparaît la vitesse oh. 13. Très, très bon. La vitesse 13 euh, pour la partie robot est constante. Et c'est une vitesse qu'on n'a pas inventée comme ça. C'est vraiment une vitesse professionnelle. Oui, tout à fait. C'est cool. voilà. Je vais montrer le résultat voilà, de cette mayonnaise. Voilà, C'est assez, assez impressionnant ce que vous allez obtenir. Et alors, on va quand même la transvaser. On ne va plus se servir de la petite cuve, donc on va le laisser pour montrer le résultat. Voilà. Vous avez vraiment... Voilà, regardez. En remélangeant un petit peu, voilà. On a mis combien de temps Une petite minute à préparer la mayonnaise Voilà, une mayonnaise maison. Donc l'idée en fait d'avoir ce robot à la maison, c'est un robot de qualité. Donc vous savez tout faire vous-même. Home cooking, vous faites tout chez vous, vous savez tout préparer. Vous avez préparé la mayonnaise avec une facilité déconcertante. N'hésitez pas à surprendre vos convives simplement en préparant une petite mayonnaise une petite avec du persil comme vous avez ici. Votre poisson et vos frites vont en être encore meilleurs. Quelques minutes de préparation et une mayonnaise absolument, superbement réussie. Ce que j'ai fait dans la petite cuve, je peux, évidemment, vous avez un barbecue euh, ou une fondue bourguignonne et vous voulez faire plusieurs sauces. Rien ne vous empêche de faire la mayonnaise okay. en plus grande quantité dans la grande cuve avec le couteau. Et par la suite, vous prenez de petites quantités que vous pouvez mettre dans votre petite cuve. Vous y ajoutez votre ail, votre curry. Euh, N'hésitez euh, euh, pas également à faire votre ail vous-même. C'est quelque chose que malheureusement s'achète trop souvent en supermarché. Ou par exemple faire votre houmous vous-même dans ce genre de robot. On achète du houmous tout fait. J'aime beaucoup à le rappeler. On est des grands amateurs à la maison de houmous. Le houmous, c'est de la crème de sésame, de l'huile, du sel, du poivre et des pois chiches. C'est-à-dire donc les aliments de base que tout le monde devrait avoir chez soi. Faites du houmous dans votre, dans votre cook expert Magimix, vous allez surprendre tout le monde. Ça coûte moins cher qu'en grande surface et vous allez avoir un résultat absolument délicieux. La mayonnaise, c'est le plus connu parce que tout le monde croit qu'une mayonnaise, c'est difficile à faire. Ou t'es très doué, <rire> ou c'est super facile. C'est le cook expert qui est doué. Voilà. <rire> voilà. Ok. Alors, vous avez remarqué aussi, j'ai fait ma mayonnaise, mais mes deux cuves en dessous, elles sont toujours propres. Donc, ce qui veut dire que la midi-cuve peut rester dedans, ce n'est pas Sans obligé, mais ne se salit que ce que vous utilisez. Donc, euh, ça, c'est très important aussi. Alors, nous allons utiliser notre midi-cuve avec les disques. Ce que je vais commencer par faire, comme ça, Thomas peut également un petit peu travailler. Je vais râper avec le disque 4, ce sont les disques éminceurs facile à voir à l'œil. Donc, nous avons marqué nos disques. Donc, éminceur 4, éminceur 2. Je ça tiens à dire également, quand vous vous servez de cuves plastiques comme ceci, qui sont des cuves de qualité, quand vous râpez de la carotte ou de la betterave, qui sont des colorants relativement puissants sur vos plastiques, même si ça va au lave-vaisselle, comme on fait principalement des légumes crus dans ce genre de cuve, lavez-les immédiatement. Un peu d'eau savonneuse, ça évite de colorer les cuves avec des carottes ou des betteraves. Les autres n'ont pas vraiment le souci, mais carottes et betteraves sont des fois des colorants très intenses. Rincez-les, c'est d'une facilité déconcertante. Si vous le faites tout de suite, vous pratiquement pas de boulot à la maison. Excuse-moi Thomas, je vais te reprendre deux secondes. Nos cuves ne sont pas en plastique, mais bien une matière, la même matière que les hublots d'avion, okay. qui est une matière je qui est très résistante. Donc je peux taper, je peux laisser tomber. Vas-y, tu as plus de force que moi, non, je, je peux plier la cuve, je n'arriverai pas à la démolir. Ça, je ne savais pas du tout. Donc voilà, voilà. tu m'apprends quelque chose. C'est magnifique. Ok. Donc, je place mon disque ici bien 4 mm. Je ferme bien mon couvercle. Voilà. Et je vais commencer par couper les légumes pour mon waterzoy. Donc ici, toujours je n'ai pas mode besoin... en manuel, hein, ici, on est toujours en mode expert. Donc là, vous êtes... Non, non, là, vous êtes en mode robot. On est en mode robot, On est moi. en mode robot. Donc, mon poireau, je n'ai pas tout besoin, donc je vais simplement couper la quantité nécessaire. On peut l'interrompre comme je viens de le faire, hein, je viens de le préciser. Donc vous avez vraiment... C'est vraiment la même tranche, parce que c'est quand même important à montrer. Très hein, parce qu'on est sur un investissement. On est, c est, c est, on est bien d'accord, c'est pas un robot euh, à, à 200 euros. C'est quelque chose qui vaut vraiment sa qualité. Mais quand on parle de robots de précision et de spécialistes de cuisson, on voit vraiment que c'est la même taille. Hein, okay on a fait une vidéo qui était consacrée aux déshydrateurs alimentaires. On parlait de vraiment couper de la même manière pour avoir le même temps de déshydratation. Là, on a vraiment un résultat. Impeccable. Un résultat et impeccable. Et ce sera encore plus flagrant. Je vais émincer un concombre et vous verrez que il est vraiment parfaitement coupé. Je remets. Donc, on est parti. Pour le céleri, un petit truc. Je ne coupe pas mon céleri. Je le rentre comme ça. Quand je n'arrive plus à aller plus bas, je le tiens parce que je vais... À ce moment-là, remplir ma goulotte. Donc là, tu as mis carottes, céleri. Ah oui, ah, oui oh. y a, y a, donc c'est vraiment énorme la quantité. Hein. Voilà. Et là, j'utilise mon poussoir. Je peux travailler également en pulse. Et vous voyez que tout est passé en un rien de temps. C'est impressionnant quand même je veux voir quand même, parce qu'il y a vraiment... Attention, passé, parce on a rien que tombé. Ça, est, les ça, disques coupent bien également. Qui était tombé au milieu, oui. Montre, montre, montre, montre bien, oui, ceci. Donc, voilà le résultat. Ouais, donc, on a vraiment, on va le remettre dessus. Tu on va le remettre les dedans, je dois encore couper à l'oignon. L'avantage aussi de ce genre de robot, ici, Janine. Un disque, ça ira mieux. Voilà. C'est que... La facilité, le fait qu'il reste sur le plan de travail, comme vient de faire Janine, on épluche une carotte, un céleri, clac, on fait un water zone, on fait des soupes, on fait manger pour nous et pour les enfants des légumes, c'est super facile, il y a très peu à nettoyer et ça nous oblige, on va dire ça comme ça, à ça nous oblige sainement. à manger sainement, en tout cas à ne pas croire que préparer à manger ou préparer des choses de qualité, ça nous demande énormément de temps. Le Cook Expert, vient vraiment condenser tout ce temps en un seul robot et nous facilite la vie tous les jours. Et voilà Thomas. On en a terminé avec nos légumes. Tu as tous les légumes pour le waterzoil. Donc je vais maintenant introduire dans cette cuve-ci. Donc je vais te demander de mettre les légumes dans le waterzoil. Je vais tout comme ça la cuve inox. Sans oui. huile, sans rien, c'est parti C'est parti. On fera ça après donc. Voilà. En plus, c'est magnifique, hein. il y a une quantité de couleurs. Et alors, si tu utilises la spatule, on racle vraiment tout le côté de la cuve. Ah oui, elle est vraiment, elle est prévue pour passer ici entre... Elle est prévue pour passer dedans, en fait. Hein. Voilà. On en a terminé avec ceci. J'ai préparé un petit cube de bouillon. Voilà. Voilà, je pense que tu la vois bien, Benoît, à mon avis. Ceci, hops. Voilà. Janine, dis-moi. Alors, j'ai mesuré 400 ml d'eau. On peut y ajouter. 400 ml d'eau. Je mets ta température, j'ouvre, dis-moi. Voilà, alors nous allons utiliser le cuiseur vapeur. Donc, sur cette cuve-ci, 400 ml d'eau, on est venu introduire le cuiseur vapeur au-dessus. Dans le bas. Voilà. Voilà, j'en Je, mets combien, dis-moi Oh, tu peux tout mettre, hein. Dès que vous touchez... Quatre, et on va, on va en placer deux au-dessus. Voilà. Très, très important, dès que vous touchez de la viande crue, n'hésitez pas à vous laver les mains. C'est important quand vous cuisinez. Et donc, dans notre petite recette, il est bien indiqué d'utiliser le mode vapeur pendant 30 minutes. Voilà. Okay. Donc voilà. Donc, on a mis les légumes, le bouillon, un panier vapeur plus le deuxième panier plus vapeur. le deuxième, okay. oui. On a mis les, les, les, les pilons, pilons de poulet à l'intérieur. Le bouchon ici. Fermé. Le bouchon est fermé. Il y a donc deux positions. Bouchon fermé. Cuff bien fermé. On le démarre pendant combien de temps, Dimanche Alors, la recette donc, nous dit pendant 30 minutes en mode vapeur. Donc, je sélectionne le mode vapeur. Je dis... OK. OK, qu'est-ce qu'il me propose 20 minutes. Donc, ces programmes, ils sont automatiques, mais ils ne sont pas non plus figés. On, On peut les modifier. Les, les modifier et les adapter en fonction de ses besoins. Donc là, le temps est en surbrillance et je vais utiliser le plus pour aller jusqu'à 30 minutes. Nous pouvons adapter les programmes, mais il nous interdit de faire des bêtises, le cook-expert donc, Par exemple, nous avons 18 vitesses, 1A, 2A, et ensuite nous allons jusqu'à 18. Oui. Les 1A, 2A sont des vitesses alternatives, donc c'est comme si vous alliez dans votre casserole tourner de temps en temps. Maintenant, si je demande par exemple une température de 120 degrés, mais que je ne mets pas de vitesse, Cook Expert ne va pas l'accepter. D'accord. Okay, okay. Par sécurité, pour ne pas brûler quelle que soit la préparation que ah, vous mettez dedans. En parlant de ceci, dans la, cu dans la cuve induction, donc la cuve en inox, est-ce qu'on peut euh, faire suer des oignons sans la rotation du, du, de, de la palme ou de l'hélice Apparemment ah une hélice, hein, on, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est pas une hélice, ça ne coupe pas. De l'outil universel. De l'outil universel, Voilà. voilà. Euh, Est-ce qu'on peut faire, on peut donc mijoter sans, faire, ah, sans avoir cette liste qui tourne donc pas un problème. Je vais vous le montrer. Okay, je vais terminer avec ma partie robot. Je vais utiliser la grande goulotte qui me permettra de mettre mon citron en entier. Je coupe simplement le dessus et le dessous. Comme ça, mon citron est bien plat. Donc je rappelle, une petite seconde, je rappelle parce que je. Je, je, je vois déjà dans les commentaires ce qui va se passer. Janine a mis sa main dedans ici. Tant, que, je sais que tu l'as dit, mais j'aime le répéter, tant qu'il n'y a pas ceci qui est en contact, le robot ne démarre pas. Parce que je pense que si les gens vont voir te mettre ta main dedans, ils vont tout hurler. Janine aime ses deux mains et veut les garder. Donc voilà, tant qu'il n'y a pas ceci, le robot ne démarrera pas. La preuve, j'ai toujours mes dix doigts. Hein. <rire> et des années de démonstration. Donc voilà. Donc voilà, on y va pour le citron sécurité on va démarrer celui-ci aussi voilà comme ça il partira il est parti lui hein il, il est en route je ne pense pas je pense pas qu'il soit en route je ne le sens pas partir je pense qu'à mon avis on a oublié d'appuyer sur le start 30, auto. et voilà, voilà. j'aime alors quand on a quand on a préparé euh, ces vidéos on a euh, on a notre présentant, Magimix hein Jacques, pour ne pas le citer, qui m'a parlé, et je trouve l'expression extr extrêmement bien trouvée, on appelle ça une précision chirurgicale. Alors on parle quand même d'un robot multifonction. Donc ouais, je ne sais pas si vous voyez bien, mais les coupes sont quand même vraiment extrêmement précises. Donc voilà, voilà ce que peut donner un robot cook-expert multifonction, mais multifonction, n'ayons pas peur des mots, haut de gamme, parce que de temps en temps, il faut dire les, mots, il faut dire les choses comme elles sont. Il y a des robots multifonctionnels, il y en a de toutes les sortes, de toutes les marques. Tout le monde a ses qualités. Magimix basse sur quelque chose de haut de gamme. Vous avez à la maison un robot pour tout faire, mais on choisit quelque chose de qualité. Donc voilà, précision chirurgicale. Que peut-on faire après Je peux enlever la, la midi-cuve hein. Non, non, je n'ai pas fini. Très important. Je vais vous montrer les masseurs 2 mm. Donc encore plus fin à ce moment-là. Qui est encore plus fin et je vais couper mon concombre. Voilà, donc, voilà, donc, avec le concombre, on le voit vraiment très bien que... À la vitesse VV', je vais dire, malgré ça, toutes nos petites tranches sont d'épaisseur égale. Vous... C'est plus joli quand on fait un plat froid, d'avoir voilà, une belle préciser, présentation. Voilà. Maintenant, c'est plus important, quand vous faites par exemple un gratin dauphinois, que vos pommes de terre soient coupées à la même épaisseur, pour une même cuisson, une même cuisson voilà. et une cuisson parfaite et égale. Fait. Je tiens à dire également, je suis à côté Cook Expert qui est en train de monter en température. Je ne sais pas si vous entendez, on est ici à 110 degrés, il reste 27 minutes de cuisson. Je veux me taire, ça va pas être facile, pour que vous entendiez le bruit. Voilà, on est sur un, un robot qui fonctionne, on n'est pas sur un bruit énorme. D'accord, il n'y a pas la palme qui tourne, mais... Vous avez des fois des, des, des centrales vapeurs qui sont plus bruyantes que ça. Donc ici, on est dans une cuisine, le robot peut tourner pendant 30 minutes. Vous n'avez pas un bruit euh, exaspérant ou énervant dedans. Donc c'est important aussi de signaler. Alors, encore un disque. Et j'ai terminé avec ma partie robot. Et là, vraiment, c'est tout aussi spectaculaire que mes émincés. Je vais tout simplement, vous allez me dire, c'est bête, mais râper des carottes. Là, je les ai comme ceci. Je vais simplement les couper en deux. Pourquoi Parce qu'un râpé plus long est plus joli qu'un râpé court. Donc, je vais tout simplement coucher mes carottes. Dedans. Dedans. Ce serait bête de se couper un doigt avec le couteau. Quand on a un couteau, un robot professionnel à côté de soi, le robot ne coupe pas, mais le couteau, bien. Hein Donc, c'est. Et voilà. Je suis bien en 2 La qualité des couteaux de fabrication française est quand même, vous l'entendez même au bruit, hein, même le bruit du moteur etc., qui se met en route, on est vraiment sur une grande qualité. Je tiens également à préciser, ce sont des moteurs qui ont, je regarde si je ne me trompe pas, 30 ans de garantie. Alors petite précision parce que, c'est important, 30 ans, c'est énorme, jusqu'à 1000 heures d'utilisation. Comme un vous pouvez drôle. remarquer, j'ai très peu, j'ai pas de jus de carotte dans okay. ma cuve. Ça, c'est la vitesse de rotation Ça, et la qualité du couteau. La qualité du couteau voilà, okay. et la vitesse constante. Et la constance, voilà, tout à fait. Sinon, voilà. le fruit se retrouve broyé et donc commence à émettre du jus. Ah oui, parfaitement. Voilà. Donc, nous pouvons dire qu'ici, avec notre robot est un appareil ménager qu'on obtient des résultats professionnels. Ce qu'on veut vous montrer, c'est qu'on va vous préparer un tartare de bœuf en quelques secondes, pratiquement. C'est oui. pratiquement quelques secondes. Donc, surprenez vos convives, surprenez votre famille. Faites un filet américain maison, chez vous, grâce au robot cook expert magimix Voilà. Dis-moi. Thomas, On je peut vais peut-être te demander de me couper la viande en, en, morceaux. en morceaux. Je vais commencer par un petit peu de persil, là j'ai de l'échalote et un oignon, vous allez me dire c'est pas grand chose dans cette grande cuve, peu importe, et voilà, donc là je suis partie, alors on voit qu'il a, il a fallu, 20 tours en quelques secondes. Ok, ça s'est éparpillé sur le bord. Maintenant, la viande va venir certainement rechercher tout cela dedans. Voilà, on peut bien Donc, montrer. Ici, vous voyez, grâce de nouveau à la qualité du couteau, grâce aussi à la position du couteau dans la cuve, même une petite quantité, tout est parfaitement haché. Vous savez qu'on a vraiment... Donc, quand on va mélanger tout ça, vous n'aurez vraiment que des fins morceaux. Donc, le goût sera là, mais... Voilà, alors je regarde quand même ma petite recette. On y ajoute la viande, coupée en gros dés. Gros gros dés. Normalement, selon le couteau, on va voir si le couteau fonctionne vraiment bien. Voilà, il y a des morceaux un peu différents. J'aurais dû rabattre un petit peu ce qui est sur les parois. Voilà, on va y ajouter un petit peu de capres, De la Worcester sauce. Sauce indispensable. C'est pour ça que je le prononce, parce voilà, que oui. je l'ai appris pour d'autres recettes. Grand amateur de Worcester sauce pour mes barbecues. Si vous, vous connaissez très certainement, c'est une sauce qui est salée, qui donne un, un kick terrible dans, lors de vos préparations. N'hésitez pas à mettre de la Worcester sauce sur vos spé rips lors des barbecues. Expérience totalement personnelle, mais c'est excellent du tabasco. Quelques gouttes de tabasco, j'ai mis un petit peu de ketchup également. J'ajoute encore un tout petit peu d'huile. Voilà. Et là, ce qui est important, c'est que je vais travailler en fonction pulse. Pourquoi en fonction pulse Parce que je veux vraiment maîtriser l'épaisseur. Donc, Donc pulse ne fonctionne que quand j'appuie dessus. Ce qui veut dire que je peux voir si je veux que ce soit plus gros, gros euh, en fonction de la préparation ou plus fin. Et je peux terminer, ce que je ne vais pas faire ici, parce que sinon c'est plus un tartare, je peux terminer en mode auto, par exemple, pour faire une mousse de poisson, ou là, je l'ai vraiment toute fine. Mais donc ici, je vais travailler en pulse. Donc je donne des petits coups. Mon robot se secoue un petit peu, mais il n'a pas encore bougé de mon plan de travail. Hein. Donc, il est quand il même est très, très stable. bien oui, tout à fait. stable. Maintenant, on est sur des gros morceaux de viande aussi. Hein. Il, faut, il faut quand même les couper. Voilà, l'avantage de ma cuve transparente, c'est que je vois ce que je fais. Et je pense que ça suffit pour mon tartare. Voilà, je vous montre le résultat. Pareil comme pour mes carottes, vous remarquerez que je n'ai pas une goutte de sang dans ma cuve. De nouveau, pourquoi Parce que ma viande a été parfaitement coupée. Comme dans le temps, les bouchers coupaient leur tartare minute, au couteau. C'est ce qu'on appelle à hacher minute. Voilà. Au couteau. Voilà. La cuve en inox, c'est bien une cuve thermo. Donc, elle peut tenir chaud. Euh, donc, on fait une préparation. Euh, monsieur ou madame rentre une heure ou deux après. Est-ce qu'on peut le mettre tenir au chaud Par exemple, une soupe. On fait une soupe, on veut, on veut resservir. Est-ce qu'on peut le mettre à... La soupe, quand elle est préparée, le programme s'éteint, mais grâce à la cuve thermo, le potage va rester chaud ça au reste moins chaud. pendant deux heures. Et si on veut le maintenir au chaud, on met 30 degrés par exemple et ça, maintient au, ça, maintient, ça au maintient au chaud. Ce n'est pas nécessaire, ça maintient au chaud. Ce n'est pas nécessaire. Maintenant, si on a dépassé le temps, évidemment, on peut réchauffer son potage. Mais pendant deux heures, vous êtes tranquille, ça maintient au chaud. Voilà. Alors, je vais de nouveau me pencher et je vais aller chercher le mode expert qui est là. Je dis simplement « OK ». Il me propose 5 minutes, mais j'arrêterai avant. Et il me propose une vitesse 3, sans chauffer, bien évidemment, pour mon couper mon oignon. Donc là, tu vas faire suer l'oignon. Je vais simplement le couper déjà parce que bon ben voilà, j'ai une préparation à faire et je veux quand même euh, hacher mon oignon. Je n'ai pas envie d'utiliser mes cuves transparentes pour salir, encore une, salir une cuve supplémentaire. Donc je vais le faire dans ma cuve inox. On met ceci au frigo. On vous le ressortira à la fin pour vous montrer tout ce qu'on a fait. Donc là, en vitesse 3, j'ai mon oignon qui tourne en rond et qui danse dans ma cuve. Je vais progressivement augmenter la vitesse. Je suis à 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Là, je rejoins la vitesse de mon robot et grâce à la vitesse, c'est pas que le couteau tout d'un coup il dit maintenant je vais couper, grâce à la vitesse, j'arrive à hacher mon oignon. Voilà, il s'interrompt également automatiquement Également, sécurité, lorsque j'ouvre le couvercle, il s'arrête. Je vais rabattre mon oignon. Est-ce que cette cuve-ci va au lave-vaisselle Alors, tout ce que je vous ai montré peut aller au lave-vaisselle. D'accord. Sans souci. Euh, en ce qui concerne les cuves transparentes, elles peuvent aller au lave-vaisselle, mais on conseille quand même pas une température trop chaude. Maintenant, je vous avoue honnêtement, lorsque vous coupez des légumes, ce n'est pas quelque chose de sale. Vous le rincez sous votre robinet et c'est propre. c'est propre, oui, tout à fait. On est Donc voilà, mais, mais, la mais fume, ça c'est que... une question de choix. Tout peut aller au lave-vaisselle sans souci. Quand on fait des blancs en neige, le sucre, etc. peut des fois un petit peu attacher le lave-vaisselle sans aucun problème. Et on sait également si on le souhaite, démonter le couteau central. Hein, si Ça, je, je vais pas. vous le montrer voilà. également. Donc là, j'ai mis simplement mes oignons. Je vais y rajouter un petit peu d'huile. Et on va les risse. Enfin, Comment tu dis alors, soit on les rissole ou on les, les rissole, donc ils vont légèrement brunir, on, fait, on les fait suer. On les fait suer. Voilà, je cherchais le. Normalement, goût. dans beaucoup de préparations culinaires, faire suer un oignon, c'est pratiquement indispensable. Ça permet vraiment d'avoir un excellent goût. Donc là, je sors de mon mode expert. Je vais fermer le couvercle, ce sera mieux. Donc, je suis sorti de mon mode expert. Je vais chercher... Le mode cuisson, dans lequel je vous rappelle, j'ai euh, quatre programmes. Oui. Et j'ai notamment le mijotage. Donc, cuisson, je fais OK. Je ne vais pas, dans ce cas-ci, cuire à la vapeur, mais je vais prendre. On va, on va le démarrer mode la fonction induction, en fait. Mijotage. Et là, en fait, ce que je voudrais surtout vous montrer. C'est la rapidité de chauffe de l'induction. Et vous allez voir que dans très peu de temps, mes oignons vont commencer à suer. À suer, tout à fait. Et vous verrez la fumée qui sort de ma cuve et on entendra crépiter les petits oignons. Voilà. En général, pour faire suer l'oignon, on ouvre le couvercle. Tout à, fait, tout à fait, il faut faire échapper la vapeur pour pas pour que l'humidité reste la vapeur. Voilà, c'est pas la peine que je continue euh, plus longtemps. Auto, arrêt Donc, je l'arrête. <rire> pas facile de manipuler à l'arrière, hein, comme ça. Voilà. Et Thomas, je ne sais pas si on l'entend à la caméra, mais tu entends probablement mes oignons On l'entend très, très bien, je crois. On l'entend extrêmement bien. Maintenant, ici, bon, ils ne sont pas bruns mes oignons, parce que pour ma préparation, je n'ai pas besoin de les avoir plus cuits que ça. Mais si vous voulez les avoir... Il suffit de continuer, hein, vous continuez la recette, tout à fait. Il suffit de prolonger un petit peu la cuisson. On va y rajouter des carottes que j'ai émincées assez fins pour que... Donc avec le disque 2 mm. Hein, avec ceci, le hein. disque 2 mm Alors, pour je que... Je rappelle, parce que la, la vidéo est longue, donc j'aime rappeler ceci. Disque 4 mm et disque 2 mm dedans. 4 disques au total fournis avec également... Un système de rangement, j'aime préciser parce que ce sont des, des, des couteaux quand même relativement tranchants, voilà, vous les avez, comment se servir de son robot régulièrement, laissez-le sur le plan de travail, c'est la seule et unique solution qui serve tous les jours ou un jour sur deux et que vous ne deviez pas chaque fois le sortir de l'armoire, laissez-le sur le plan de travail, faites un peu de place dans un tiroir ou deux, pour certains, par exemple pour la mini cuve, la, la, la cuve midi, si vous avez des, votre petit shopper qui a 15 ans qui vient tomber en panne, ne le remplacez pas. Utilisez ce qui est fourni avec votre robot. Plus il va servir, plus vous allez apprendre à vous familiariser avec, plus il va vraiment devenir un compagnon de route. Ça peut pratiquement être un compagnon de route ce, ce robot, quelque chose qui va vous aider tous les jours. Alors là on est parti, tu nous prépares. Alors là je vais faire un petit potage tout simple aux carottes. Donc j'ai mis mon oignon ruisselé, j'ai mis mes carottes, un petit peu de crème, j'ai recouvert d'eau. On va y ajouter un petit peu de poivre. Et notre petit bouillon pour donner un petit peu plus de goût. Et voilà. Ici, donc voilà, on a couvercle en verre. voyez, donc regardez, voilà, c'est chaud. On est quand même à 110 degrés, mais c'est tenable. Voilà, donc c'est chaud, mais c'est tout à fait tenable. Donc c'est vraiment un, un cuiseur et donc bien une cuve thermo doublement isolée. Donc là, nous avons voilà, un programme nous automatique Nous avons mis ceci, tous là. les ingrédients. Là, j'ai sélectionné dans le, la famille cuisson le mode potage velouté. Il me propose 30 minutes, mais comme j'ai coupé mes légumes vraiment très très fins, je vais diminuer le temps. Donc là, je suis en surbrillance. Donc on est sur un programme automatique que tu adaptes. Hein, je vais adapter voilà, en fonction de la préciser. coupe de mes légumes. Voilà. Tu as adapté un mode automatique donc, je vais mettre euh, 18 minutes. Voilà. On répète les choses plusieurs fois. C'est pour que quand vous avez ce robot chez vous ou vous, vous décidez à passer à l'achat de ce robot, c'est important que... C'est pour ça qu'on répète les choses pour que vous ayez, vous ayez vraiment la sensation que c'est un robot extrêmement facile. Voilà, ici, il monte en température. Il remonte, il remonte en température et le mode automatique va préparer automatiquement une soupe. Tu l'as mise avec morceau ou sans morceau Sans morceau, ici. Hein. Tu, non, soupe. non, j'ai pris euh, soupe veloutée. Donc, qu'est-ce qui va se passer là il est en mode automatique, donc il va cuire mes légumes oui. et à plus ou moins 1 minute 15 de la fin, il va utiliser sa fonction blender. Donc là, il va vraiment tout... Pour initier. faire de mes légumes vraiment un velouté. Mais on n'intervient pas une seule seconde. Là, on n'intervient pas du tout. Donc maintenant, nous avons le Water waterjoy, Water waterjoy, qui est en route, il lui reste... 2 minutes 50. 2 minutes 50, nous avons la soupe qui est en route, il lui reste 16 minutes et 19 secondes. Nous allons dès lors commencer, Janine, le dessert, le dessert qui est l'île flottante. OK, donc vous voyez trois préparations en même temps en une de temps nous aurons tout préparé. D'accord, nous avons trois robots mais c'est bien pour bien vous montrer qu'on sait tout faire. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir le voir clairement mais ça commence tout doucement à frémir dans le fond. Donc on voit vraiment qu'il y a une montée en température très douce ici. N'hésitez pas à consulter, télécharger l'application Magimix, elle est gratuite. Consultez, aidez-vous et vous allez voir que vous allez, même avant d'acheter le robot, télécharger l'application. C'est important, c'est gratuit. Dis-moi, donc préparation du dessert, il flottant. Donc nous allons battre nos blancs en neige. Oui. Je vais te demander de faire comme tout à l'heure, les séparer. Et je mets Mettre les jaunes ici. Le blanc ici et le jaune là. J'ai déjà mis le blanc qu'on avait tout à l'heure. Oui, ok. Voilà c'est parti, le blanc ici et le jaune ici. Oui. Ce qui est important pour réussir des blancs en neige, c'est d'avoir une cuve bien propre et bien sèche également. Voilà, oui, cuve bien propre c'est important. Les, les, la montée des blancs en neige, son ennemi principal c'est le gras effectivement. On va pouvoir mettre le couvercle et là, très important aussi, je vais enlever le bouchon. Car en fait, les blancs en neige ont besoin d'être aérés. Voilà. Si vous les enfermez, ils ne monteront jamais. Donc là, je vais dans la famille boulangerie, je fais OK et je sélectionne blanc en neige. Voilà. Et on est parti de nouveau on ne doit pas rester à côté. Alors, Et pendant ce, ce que... temps-là, Thomas, on va s'occuper de notre waterzoï. Alors Donc, dans la recette. Il on... a terminé, il s'est arrêté tout seul. Il s'est arrêté tout seul. On n'a peut-être pas entendu parce qu'on était occupé à côté, mais il prévient quand s'est arrêté. Quand c'est terminé, une petite sonnerie, le repas est prêt. Okay. Sauf que là, nous avons une petite manipulation pour le waterzoï. Donc, nous allons retirer te... le couvercle. Voilà, cette technique est importante que vous venez de voir. C'est un simple geste que Janine vient de faire. L'implement, il y a eu deux, trois petites gouttes, mais bon, on est, on est en démonstration. Vous le prenez comme, elle, vous le retournez. Il est hermétique et chaud. Il est hermétique, voyez. Donc voilà, vous ne risquez, vous ne risquez rien. Le bouchon étant en inox, il n'y a pas de problème. Voilà, donc on n'en met pas partout quand on le fait. Donc ce petit geste, il est important. Donc ici, la petite poignée est recouverte de silicone pour ne pas se brûler. Et petite astuce Magimix, comment fait-on pour enlever la partie du dessus du cuiseur vapeur Vous prenez votre spatule à l'envers, vous la rentrez dans la petite encoche que vous avez là, et vous sortez votre Je ne savais pas. partie <rire> du dessus. En plus, Janine rajoute quand même un côté théâtral à tout ça, ce que j'apprécie énormément, mais c'est très très bien fait effectivement. Donc là, nous allons mettre les poulets dans le, le jus. Et si tu peux prendre un petit peu de crème. Plat typiquement de chez nous, comme tu le disais, tu me dis stop. Tu peux mettre la quantité euh, complète. Oh, ok. Adieu la Et un petit peu de poivre. Et un petit peu de poivre, tu m'as dit, ici. Voilà. Un petit peu, Thomas. <rire> non, non, ça va bien se passer. Ah, tu refermes. Ah, ok. Donc, on va refermer le couvercle. De nouveau, le geste est important. Voilà. Comme vous remarquez, l'écran s'éteint. Il se met en veille. Économie d'énergie. Économie d'énergie. Maintenant, dans les réglages, vous pouvez aussi régler la durée avant qu'il se mette en veille plus vite ou moins vite. Donc pour le remettre en route, il suffit de toucher n'importe quel bouton et il se remet en route. Donc là, de nouveau, il redémarre mode vapeur 20 minutes, mais je vais simplement euh, mettre 5 minutes. Donc là, on voilà. est sur un mode automatique adapté ou sur un mode expérimentaire On expérimental. est toujours dans le mode vapeur. Mode vapeur, donc mode automatique adapté. Il est important aussi de signaler, on en parle énormément, il est tout à fait possible d'adapter des centrifugeuses sur ce genre de robot. Si je ne me trompe pas, on peut mettre des centrifugeuses en plus des disques, voilà. Ce sont des options supplémentaires dedans et je pense qu'il y a également un cuit-vapeur supplémentaire pour ce genre de robot. Est-ce que je ne me trompe pas Alors, vous avez des accessoires optionnels, bien évidemment. Entre autres, vous avez le cuiseur vapeur XL. Pourquoi le cuiseur vapeur XL en option On va simplement retirer le couvercle et placer le cuiseur vapeur dessus. Ce qui vous permet... De utiliser le cuiseur vapeur dans la cuve, mais de rajouter encore au un étage par au-dessus. Petite seconde. Voilà notre potage qui commence à se mixer. Le temps qu'il se mixe, petite petite parenthèse au niveau des cuiseurs vapeur, magimix. J'espère ne pas être... On va le laisser faire que vous entendiez bien. On peut le lâcher. Regardez la stabilité. Le temps que Janine prépare ses cuillères, je voudrais faire une petite parenthèse au niveau des cuiseurs vapeur Magimix. Alors, il a une forme tout à fait particulière. C'est pas pour rien parce qu'en fait, les cuiseurs vapeur, donc on pose sous le plan de travail, les originaux, c'était, et les plus connus, ça existe depuis un certain nombre d'années, c'était en fait les Magimix avec deux cuves inox. C'était vraiment des appareils, euh, ils le sont toujours, mais c'était vraiment les originaux qu'on avait. Pratiquement chaque famille avait toujours le premier cuit vapeur Magimix. Ils ont été les premiers à vraiment pousser euh, la cuisson vapeur dans les, dans, dans, dans les foyers. Et donc maintenant on la retrouve que ce soit dans le Cook Expert et on le trouve en plus en option. Donc c'est jamais qu'une suite logique de tout cela. Alors ici, je fais des boules avec euh, mon blanc monté en neige, que je place dans le cuiseur vapeur. Je vais dans la cuve faire la préparation de la crème anglaise et je vais placer mon cuiseur vapeur par-dessus, de telle sorte que mes boules de de blanc en neige, de meringue, je vais dire, vont cuire en même temps que ma préparation. Un superbe velouté de carottes, sans, sans rien faire, très très peu de préparation. Voilà, comme ça vous avez vraiment un velouté. Ici, voyez en dessous, c'est chaud, mais tout à fait supportable. Ici, je vais réessuyer ma super catastrophe. Voilà. J'espère que je n'en ai plus remis. Voilà, nous en avons terminé avec ce robot-ci. waterzoy velouté, légumes, mayonnaise, nous allons Viande on le... termine. L'île flottante. L'île flottante. Ce robot existe également, vous le trouverez sur notre site en trois couleurs, donc il existe en gris comme ceci, en noir et en rouge, si je ne me trompe pas, vous trouverez tout ça sur notre site de vente en ligne, vous aurez plus de liens dans la description, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires dans, le, dans cette vidéo, c'est très important pour nous, partagez-la également, on a fait cette vidéo pour que... Vous avez la chance de, de, de, de pouvoir voir, en fait, peut-être avant l'achat ou si vous l'avez déjà, simplement pouvoir consulter des vidéos, euh, vous améliorer et voir tout ce que Janine peut réaliser avec ce fameux Cook Expert. Donc on a vraiment énormément de recettes à faire. Comme, comme on le disait, un livre de recettes, vous l'avez ici, avec un guide, que ce soit par recette ou par aliment que vous souhaitez cuisiner, ça c'est aussi important. Donc là, maintenant, l'île flottante, tu as fait, on a fait nos meringues. Là, ici, on va faire notre crème anglaise oh, avec du lait, euh, la gousse de vanille, un petit peu de sucre et les deux jaunes d'œufs de tout à l'heure. Voilà. Donc, nous allons placer notre Vapeur. Donc on prépare une base qui va faire l'île flottante, donc une crème anglaise. Je le Voilà. Et grâce à cette cuisson-là, les meringues vont également cuire. Donc ici, on utilise un programme. Là, nous allons utiliser le mode expert. Ok, donc manuel. Dès lors. Donc c'est bien indiqué dans la recette. Donc nous sommes dans les blancs en neige, c'est-à-dire dans la boulangerie. Nous allons sortir de là. Et nous allons chercher le mode expert. Je fais OK. Alors, ma petite recette me demande 10 minutes, vitesse 4 à 82 degrés. Donc, on rappelle que c'est de l'induction, c'est au degré près. Et c'est ça qui est extrêmement impo important à savoir. Donc, c'est parti. Voilà, 5 voilà. minutes, tu m'as dit. Non, 10 minutes, tu m'as dit. 10 ici. minutes. Voilà. Le programme rinçage, ça a été prévu pourquoi C'est très simple à la base. C'est simplement faire tourner l'eau, etc. Mais c'est important que dans les programmes, vous ayez un rappel de cela. Car, comme on le disait, simplicité, de nouveau les maîtres mots, simplicité, tout doit être facile. Un robot, dans la vie de tous les jours, ça doit vous aider. Si, si à un moment donné, quand vous devez le, le manipuler, ça vous rend fou parce qu'il faut 40 fonctions et qu'il faut le connecter au Wi-Fi, etc. et que ça vous énerve, c'est pas le but. Le but, c'est de vous aider. Et c'est pas uniquement pour les gens pressés. Ça, c'est important à signaler. Le robot va vite. Le robot va vite, c'est pour des passionnés de la cuisine et pour les gens qui veulent aussi pouvoir faire des choses de qualité plus facilement. Je peux refermer il faut fermer et de, Il ne démarrera pas de, de, toute manière, de toute manière, voilà Voilà, donc j'ai sélectionné le programme rinçage, il me propose une minute à 40 degrés et c'est parti Alors. On le voit bien, il vient vraiment rechercher... Voilà, C'est en train de s'enlever. Voilà, je vais l'arrêter un petit peu plus tôt, tout dépend. Je de te la laisse préparer. retourner le couvercle parce que tout à l'heure, j'ai mis de la soupe plus sur le plan de travail que dans le bol. On va verser ça. Donc là, vous allez avoir euh, une cuve qui est rincée. Évidemment, elle n'est pas nettoyée. Donc, en grande oui, partie, donc ma cuve est parfaitement rincée. Ce qui est important également, c'est que, on est dans une cuve en inox. Si vous avez des petites taches qui ont attaché dessus, il n'y a aucun risque. Ce n'est pas grave, ce n'est pas brûlé. On n'est pas sur de l'anti-adhésif qui vraiment euh, va vous attaquer le fond. Il suffit simplement de remettre légèrement, légèrement chauffé, un petit peu de produit vaisselle et tout s'enlève très facilement. C'est de l'inox. C'est ça qui est très, très important à vous signaler. Il reste ici 7 minutes 03. On va en profiter pour servir le waterzoy. Voir un oui. peu ce qu'il en est. Et pour faire une pâte à pain. Et pour faire une pâte à pain. Et on en aura terminé de ceci. Donc ici, on va faire la pâte à pain dans cette cuve-ci. Donc je sèche simplement le bol. Le bol. On va pas vous préparer du pain. C'est pour vous montrer que préparer simplement euh, une petite boule de pain, c'est extrêmement rapide. Et donc la fonction boulangerie, euh, vous permettra tout cela. Donc, vapeur, cuisson, soupe, euh, dessert, monter les blancs en neige et donc maintenant la dernière fonction, la fonction, la famille, pardon, boulangerie. La famille boulangerie. Voilà. Et on terminera par la famille blender oui. où on fera ce que j'appelle un petit dessert glacé express. Voilà. Voilà, notre Water et est bien au chaud dans la cuve double paroi. Notre euh, île flottante encore deux minutes est en train de se préparer et en attendant, nous allons tout faire une pâte à pain. Oh, nous sommes dans la famille Boulangerie où vous avez trois programmes pour pétrir la pâte à pain et les brioches, pour de la pâte à tarte, donc des pâtes plus légères et pour battre les blancs en neige que nous avons utilisé là tout à l'heure à côté. Donc, je vais mettre la levure. Voilà. Je vais mettre ma farine. Et le sel. Le sel et la levure se détestent, vous le savez. Donc, c'est pour ça que, je pense, Janine les a séparés par la farine. J'ai commencé. Voilà. Oui. Donc, je mets déjà de l'eau. Pour la dernière, montre-moi que je manipule un peu. Alors, bon. Thomas, en principe, je suis dans le mode... Boulangerie. Ok, donc là tu as mis 2 minutes, vitesse numéro 5. C'est ce qu'il propose, c'est-à-dire que... ne va pas chauffer. Il ne va pas chauffer, là. Est-ce qu'on peut faire monter la pâte dedans vous, on, peut, on, euh, peut on peut éventuellement faire, faire pousser la pâte. pâte. À ce moment-là, on va passer en mode expert, par exemple, oui, tout à fait. et on mettra euh, une température une très, température très basse. basse. Donc on peut réaliser la pâte et également, si vous le souhaitez, faire lever la pâte. Donc ici, on est parti et je peux appuyer sur... Auto automatique au milieu Au milieu. Donc, Janine va surveiller ça pour, au cas où, rajouter de l'eau. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer Au bout d'une minute, il va s'arrêter. Ensuite, je vais, il va changer de vitesse et je devrais repousser auto pour la deuxième minute. Alors, nous appelons ça un pétrissage dynamique parce qu'il ben, ne nous faut que deux minutes pour avoir un résultat oui. impeccable. Ici, j'ai utilisé euh, de la levure Regardez. sèche, donc j'ai pu mettre tout en une fois. Si vous utilisez de la levure fraîche, la première minute sert alors à diluer la levure dans l'eau et ensuite, on y ajoute la farine pour la deuxième minute. Alors on va voir, vous, vous le voyez très certainement déjà. Euh, donc ça ne chauffe pas, je le reprécise. Voilà, il vient de s'arrêter. Il reste une minute. Il reste une minute. Et on a démarré en vitesse 5 et il passe automatiquement en vitesse 9. Donc là, je peux, sans rien faire, appuyer Sans sur rien auto. faire, on appuie sur auto. On voit déjà. Alors, je n'ai jamais testé ceci. Je dis franchement. On est transparent sur cette chaîne. Ça ne colle pas vraiment. Vous avez quelques petites traces de farine, mais ça ne colle pas sur la cuve du Cook Expert. Donc là, on voit déjà que la pâte est en train de se former. Alors, volontairement, je vous laisse voir la stabilité du robot. On est sur une pâte qui bouge dans tous les sens. Alors, vous savez qu'on pourrait le tenir, mais je le fais exprès de vous montrer. Voilà. On a quand même une belle stabilité, voyez, de ce robot. Ça bouge, Là, c'est un plan incliné, mais on a le poids du robot fait aussi que ça ne commence pas à, à bouger dans tous les sens. Voilà, Là, nous voilà terminés. Alors le couteau ne coupe pas, c'est important, ce n'est pas un couteau, c'est un, un, euh, un outil, <rire> un outil universel, c'est la deuxième fois que je fais l'erreur. Voilà, donc on peut aller chercher, comme Janine fait, la pâte à pain à l'intérieur. Et c'est important de bien, bien vous montrer le résultat, la netteté de la cuve. Voilà, donc on a préparé une pâte à pain dans son robot. Et donc ici, voilà, maintenant là, a suffisamment travaillé pour aujourd'hui cette belle machine. On peut la mettre à la vaisselle. Et. Voilà, ici c'était 250 grammes, mais le temps ne change pas si on met les 500 grammes de farine. Oui, oui, oui, hein. tout à fait. Je vais vous la couper, comme ça vous pourrez constater que tout est parfaitement bien mélangé. Voilà. La donc, famille boulangerie, c'est fait. On va maintenant. Ouvrir le dessert. On va, ben, on va présenter nos, présen nos préparations maintenant. Voilà. voilà donc, donc, le premier mélange ici. Donc, on n'a rien jeté, que ce soit des blancs ou des jaunes. On a tout préparé. Les meringues sont cuites à la vapeur. Je vous rassure aussi, j'ai diminuer les doses parce qu'il était inutile là ici pour la démonstration de faire à manger pour six personnes. Voilà, je vais déposer. Oh, j'ai cassé. C'est pour ça qu'on en a fait trois. Voilà, pour, pour en que je une. puisse en casser voilà. une. Les petites boules de meringue. Le cook expert, c'est pour. Après, ce qu'on vient de faire maintenant, c'est pour tout le monde. C'est pour une personne seule à la maison, c'est pour les grandes familles, c'est pour les gens qui aiment cuisiner, qui aiment prendre le plaisir. C'est pour les gens tout le temps pressés, c'est important de pouvoir faire tout en un. C'est pour les petites cuisines aussi, donc il est étroit. C'est pour les gens qui n'aiment pas avoir 40 électroménagers différents dans la maison. Un, une base et avec le reste, on fait tout. Donc, le Cook Expert, selon moi, de ce qu'on vient de faire aujourd'hui, s'adresse à tout le monde. J'ai personnellement beaucoup appris. Hein, je ne vais pas vous le cacher. Merci beaucoup, en tout cas, Janine. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié cette démonstration. On l'a voulu longue, euh, exprès. Voilà, car c'est impossible, impossible de vous présenter un tel produit avec autant d'options sans prendre le temps de le faire. Donc, comme ça, vous avez vraiment pu voir. Et c'est vrai que, je ne sais pas vous, mais c'est convaincant. Alors, rassurez-vous, on va tout manger. Voilà, parce qu'on est plusieurs. Il y a plusieurs personnes avec nous. Je remercie aussi Magimix qui nous a permis de faire ceci. Janine, merci beaucoup. Merci de, à De toute temps. ton expérience de la marque et, et du Cook Expert. Et j'espère qu'on se retrouvera pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à partager euh, cette vidéo sur vos réseaux sociaux, YouTube, Facebook et Pinterest. Vous verrez toutes les photos. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux. Facebook est extrêmement actif. Laissez des commentaires. Dites-nous si vous avez aimé cette vidéo. Partagez vos propres expériences. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci, Janine. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. Au revoir.